L'ingrat fait exprès. L'ingrat fait exprès. Et nous disons à tout le monde de rester calme. Après la tempête, il y a le beau temps. Vous savez, quand Shaytan chaitan aveugle quelqu'un, il ne voit pas les bonnes choses. Donc, laissons ces gens-là. Sinon, c'est très simple. Première dame. Première dame de qui Première dame de qui? Donc, ils veulent nous dire que la première dame était veuve, était sans mari, elle n'était pas, elle était divorcée. Vous voyez, c'est des gens, ils sont, ils sont tourmentés. Moi, je vous ai dit, maman dit, la haine qui est en lui aujourd'hui, le fait d'avoir trahi, le fait de chercher à se faire aimer. Quand je vois dans des médias, quand je vois dans des médias. Quand je vois dans des médias. Quand je vois dans des médias. Comme m'a dit, c'est occupé. De la première dame. Avant même le coup d'état. <rire> eh Allah. Eh Allah. Eh. Non mais l'homme l'ingrat fait exprès. Hein mais l'ingra fait exprès. C'est incroyable. Mamadi, qui a fait Mamadi? Qui a fait Mamadi? Mamadi était quoi? Ni l'homme baliakante. cante. J'ai fait Mamadi Kounou. Mamadi, très est Europe. J'ai le fait Mamadi. J'ai dit que force spéciale. Mamadi a fait quoi? Mamadi qu'est. C'est ça. Vous voyez l'ingra. L'ingra essaye de. de de se montrer que lui, il a été reconnaissant. Il a fait ça, il a fait ça. Ah, vous voyez maintenant. Vous voyez que la reconnaissance, c'est que l'ingrat, il veut montrer aux gens que lui, il s'est occupé. Oublions les comptes gélés, tout ça là. Le coup d'état, oublions tout ça. Mais l'ingrat aujourd'hui, les proches de l'ingrat, ils font savoir que non, l'ingrat s'est occupé de la première dame. Ah, l'ingrat. Mais l'ingrat, qui a fait de toi Quelqu'un est l'ingrat. L'ingrat. Qui a fait de toi le pouvoir-là C'est de ça qu'il s'agit, l'ingrat. Quand toi, tu dis que non, tu t'es occupé. de la. Vous dites même première dame. Première dame de qui Quand vous dites première dame, première dame de qui Première dame de qui Moi, j'aime tout ce que vous êtes en train de dire. Vous vous êtes occupé, vous avez fait ça. Ok. D'accord. Qui a fait de vous quelqu'un Qui a nommé Mamadi commandant des forces spéciales Qui a nommé Mamadi commandant des forces spéciales Qui a créé les forces spéciales Qui les a habillés l'ingrat rappelle-toi de ça, l'ingrat. L'Ingrat, tu dois te rappeler de ça. Qui a créé les forces spéciales Qui a fait le décret nommé Mamadi Doumbouya quand l'ingrat vient parler des futilités. L'ingrat, quand tu dis premier ministre L'ingrat Quand tu dis première dame L'ingrat, première dame de qui l'ingrat On dit l'ingrat n'a pas honte On dit les ingrats vraiment L'ingrat, on te pose la question Qui a fait de toi Mamadi Tu étais flanqué en Europe Tu étais dans la Légion L'ingrat tu as pu faire quoi pour toi-même, l'ingrat? En tant que légionnaire, l'ingrat, tu as pu faire quoi pour toi Non, il faut nous dire. C'est-à-dire, c'est du jamais vu ce pays-là. C'est du pays de la démagogie, quoi. Et tu vois des médias, Mamadi s'est occupé de Eglagené. On gêne le compte de son mari. On l'envoie à Dubaï, bien avant le coup d'État. Vous, les journalistes, vous étiez là lorsqu'on demandait la première dame le président Fakonde avait dit devant tout le monde publiquement la première dame était hors du pays pour des soins médicaux mais vous ne parlez pas de ça pendant ce temps-là avant le coup d'état lorsque la première dame était en traitement qui payait les frais de la première dame mais l'ingrat fait toujours exprès l'ingrat fait toujours exprès mais vous savez une chose, nous nous sommes à l'aise. Dans chaque chose, il y a deux cas. Ce que vous avez fait, ça nous arrange. On avait organisé, ça nous arrange. Vous avez organisé, ça nous arrange. Le gros perdant, c'est vous. Le peuple conscient. Créant, je ne dis pas païen. Je ne dis pas païen. Comme Bogola Abba, je ne parle pas d'eux. Je parle de ceux qui se marient. Des vrais croyants. Mais je ne parle pas des païens. Cette situation-là, ça dépasse même la Guinée. Parce qu'on a vu des panafricains en train de parler. Des imams parler. Vous n'avez pas rabaissé quelqu'un. Vous avez montré que vous avez la force. C'est tout ce que vous avez fait. Mais dans le cœur des gens, ce qui reste, c'est la vérité. Vous avez vu les obsèques? C'est incroyable. Le communiqué donné, on dit les quartiers qui sont convoqués pour les obsèques. Sur l'instruction du maire de Matoto, les quartiers suivants: Bessia 1, Bessia Cité 2, Bessia Cité 3, Bessia École, Bessia Cité de l'air, Bessia Centre, Bessia Port 1, Bessia Port 2, Béazin. Tanen mosquée, tanen marché, Yimbaya Tous ces responsables religieux, communaux, c'est-à-dire, ils étaient tous convoqués juste pour avoir de la masse. Et obligatoire, ils doivent se présenter. Convoquer Dumbuya, il ces gens-là par force, venez. Maman dit, tu n'as pas vu hier à l'aéroport, c'était les militaires, vos membres de gouvernement. Si c'était vraiment le corps d'une première dame, des ovations, ça allait être partout. C'est tout le peuple qui allait sortir. Mais Maman dit, tu penses que tu es fort, tu es zéro, Maman dit, Dumbuya. Aujourd'hui, toi-même, tu as mal. Maman dit, m'a fouillé. Et là-bas, en ciné, tous ceux qui parlent, là, on le fait par peur. Les gens le font par peur. Sinon, tu n'es rien. Tu es zéro. Tu es zéro. Au fond de tout le monde, les gens ont peur seulement de leur tête. Les gens ont peur de leur tête. Il y a trois groupes toujours. Des gens comme nous, là. On ne cache pas pour nous. On dit pour nos cac, directs. Et il y a des gens qui aiment profiter. Tout pouvoir qui vient, il profite. Et il y a des gens, ils ont... C'est qu'au fond de, ils voient le mal, mais ils ont peur de s'exprimer. Ils gardent le silence. Donc, maman dit, dis-toi que mon citif fait aujourd'hui. Tout ce que tu pouvais faire, c'était de convoquer, de dire aux maires, de dire aux religieux, de venir, de dire aux responsables, aux membres du gouvernement, de se présenter... Pour dire oui on a fait honneur Maman dit non Tu as échoué Maman dit tu as échoué Tu as échoué Tchétio Mais m'a seulement C'est là que tu vas comprendre que Ah si tu savais La petite son comportement c'est connu de tous Même toi Maman dit Tu es passé là bas La petite là tu es passé Maman dit vous fumiez ensemble, Mamadi Doumbouya. Tu fumais avec la fille. Ta copine. Voilà. Donc ta copine, à l'époque, tu fumais avec Nyalé. Donc qu'est-ce que toi tu vas venir dire devant les Guinéens, Mamadi Tu as connu. Tu as connu. Qu'est-ce que tu vas dire Mamadi, ton comportement est connu la fille son comportement est connu Aujourd'hui peut-être tu as la force Mais il te fausse le cœur. Tu ne vas rien faire qui va surprendre quelqu'un Parce que Fils Bali l'a dit Parce que tu es l'ingrat pro max Mamadi de Mouya, Tu es l'ingrat pro max Tous ceux qui parlent aujourd'hui Mamadi tu es occupé Toi tu es qui pour t'occuper de la première dame Avant le 5 septembre Toi tu étais qui pour t'occuper de la première dame, si ce n'est pas de la démagogie, tous ceux qui parlent, si ce n'est pas de la démagogie, toi tu peux. Ah non, mais à mon c'est maintenant quoi. Qui t'a donné l'Andrea Où tu étais flanqué à l'Andrea, la maison Qui t'a donné ça Si ce n'est pas le présent Fakonde, l'ingrat fait exprès, maman Si ce n'est pas de l'ingratitude, toi, ta maison où tu dormais à l'Andrea, qui t'a donné Qui te l'a donné, maman dit si ce n'est pas de l'ingratitude. Et tu, tu entends des griots venir s'asseoir. Maman dit s'occuper de la première dame avant le coup d'État. al non. »« Mais Anjawa Matou. Al-Khatiyano. Matou. Les gens sont convaincus. Et là-bas, tu vois maintenant. Tu vas voir des gens. Est-ce que mon fou va. Maman dit. Tu vas mal finir. Tu vas mal finir. Tes clamours te l'ont déjà dit. Fils l'ilombali Sarah, ou ya Laboro. la borou. Fils Sarah, ou ya Laboro. la boro. Fils l'ilombali à Sara et à la Blaise comme Thomas Sankara, amène Nyanyaka, Blaise ou aujourd'hui aujourd Il y a coco, ila les gens cherchent à manger ou à garder leur poste. Parce que quand tu dis quelque chose, on t'enlève. Sinon, faut étirer, Mamadi. Faut étirer. Toi, tu as une intérêt. Faut Même Allah Lou dit, Mamadi était capable de quelque chose. Allah Lou Kankan. C'est maintenant. Allah là-dedans. Toi, tu étais capable de quoi? Tu es venu. Bon, voici des. Je crois que j'ai même les photos ici. C'est-à-dire. Les ingrats ils font par exprès quoi? Ingrat. Non non non non non non. Inifisri lom balika na kola de. Inifisri lom bani. Alié Doukaye ala a ke fisri lom bali ka mata illa. Fisri lom bali. Non non non non non. Inifisri lom balika ko fausse le laden. Et toi Mamadi, yé na la wati mina i jolan jolan. C'est toi Mamadi ça. Ça c'est le gouvernement du président Fakonde. Ce n'est pas le gouvernement de l'Ansa à compter Il jolan a Jolanté. Te voici. À côté du chef d'état-major. Du chef Feu qu'elle a fait dans le père son âme. Il est l'été. Voici ton... le cerveau du coup d'état. Adam a fait. Adam a fait. Idiamine m'a fait. Regarde Idiamine ici. Toi, te voici ici. Il m'a fait. Mohamed qui l'a dedans. Qui l'a pour faire des formations d'officier. La Guinée tu n'étais rien par la complicité de crâne rasé ni fils de l'homme Les forces spéciales n'existaient pas. Celui qui l'a créé le président Fakonde. Ni fils Que toi tu t'occupais de la première dame, quoi avant le coup d'état. Toi tu étais qui Ton salaire c'est combien Ton salaire était combien, fils l'homme Toi ton salaire c'était combien Mamadi Doumbouya toi, tu pouvais t'occuper de la première dame avant le coup d'État. Toi, ton salaire était combien Non, mais. Euh, non. Euh, ce pays-là, nous aide. Hein. Kala nous aide. Ça dit, il y a tellement d'hypocrites, de, de démagogues. Tu fais le coup d'État, tu gèles le compte de la dame. Tu mets la fondation sur la liste de la Kriev. Ça, c'est le président Fakonde qui a fait ça. Sa fille mal élevée, là. Elle a, elle a sa maison aujourd'hui, en France. Grâce au pouvoir du président Fakonde, je ne vais pas toucher votre papa. Parce que ta soeur Sarah et ton frère n'ont rien à voir dedans. Ni fils ni l'homme Non, c'est incroyable. Non, elle elle a dit. Alté elle a fait Vous avez déjà fait, non Vous avez forcé les gens, venez, vous allez, les chefs de quartier, ainsi de suite, faire une liste. C'est bien. Mais au qu'elle a Allah doit ou au bain zéro. Il faut Parce que vous ne l'avez pas enterré comme chrétienne. Vous l'avez fait comme dit l'islam. Comme dit l'islam. Et tchè. Akejé Eh non, Albra Mousso. Mousso soukoke. Asouyadoui. Eh Albra Mousso toro. Vous avez fatigué la dame. Eh Albra Mousso toro. Mousso il Y a des femmes. Divorcée, elle prit avoir un mari seulement, le titre de mari. Attaque, elle a fait un coco son occupation. C'est pas à cause de ça. Aja Djadjené, rien ne la manquait. A Yéfou Bansako, à traite, à abrasa. Mousso, ben, ou le doigt, Nous nina. Mousso, ben, ou Mais qui n'est flanqué. Vous, venez dire, et moi, me très Celui qui était président de la République. Occupation greille. La dame qui a des gardes. Sécurité. Elle a traitement. Vous vous allez parler de. de C'est-à-dire que le président Alpha Condé s'occupait de la personne. La première dame, elle a un budget presque de fonctionnement. Budget très moyen. C'est un milliard de francs guinéens, presque. Naloukine ici au Robi Pour dire que. Est-ce que le président s'occupait Eh non. Ah, l'ingratitude. Ah, les ingrats. Alama Alouhan Kirima Farina. Alama Alouhan Kirima Farina. En tout cas, ça c'est vrai. Non, c'est dommage. C'est dommage. L'on L'oncle. Vous n'avez jamais dit ici on ne fait rien pour la, la première dame. Arrêtez de m'appeler, je suis en direct. Non, mais c'est dommage. Ils sont en train de détruire ce pays-là. Détruire ce pays. Ça ça. La Ligue islamique, ce n'est pas la Ligue islamique qui est en train de. De menacer l'imam de Kankan. On a tous accusé l'imam Salifou. L'imam Salifou s'est dédouané. Voilà. Voici un manjou que le président Alpha Condé a empêché des gens de prier sur le corps. C'est-à-dire, c'est vos mentalités bidons là. Continuez. Moi, je vous ai dit, je ne suis pas pressé. Vous me connaissez très bien. Wallah, vous faites semblant, vous me connaissez, vous savez qui est le général. Quand je commence quelque chose, je n'arrête pas. Continuez. Moi, je ne suis pas pressé d'abord. Je ne suis même pas encore pressé. Continuez encore. Parlez. Je ne suis pas pressé. Vous me connaissez. Moi, j'ai tout ici. Je garde tout. Je sais quand parler. Continuez. Wallah, je vais vous donner insomnie ici. Je ne suis pas pressé. Doumbé, lui, il va partir. Mais je ne suis pas encore pressé pour vous. dit. C'est vous qui dites que oui, on, a, on nous a victimisation. Oui, on nous a fait ça. Nanani, nanana, c'est bien. Rien n'est éternel. Vous ne comprenez pas, vous me connaissez. Vous faites semblant. Vous me connaissez très bien. Allons-y seulement. Vous êtes victime de quelque chose. Vous ne voulez pas combattre cela. C'est pour dire, oh, c'est bien fait. Anaotagi, c'est rentré. Awa. Et Ah tu vas sentir. Les autres aussi, c'est comme ça la vie. Vous allez sentir. Hier, quand il y a eu le coup d'État au moment que les autres étaient en train de pleurer, d'autres étaient, étaient en train de danser. Le sauveur. Qui dit, dit aujourd'hui le sauveur Qui dit Mamadi Doumbouya le sauveur aujourd'hui Mamadi Doumbouya partait à prier à Bambeto. Vous parlez. Je vous ai dit. S'il vous plaît, ne me poussez pas à parler, je vous ai dit. Laissez le général tranquille. Parce que je vous ai dit, je ne vais pas faire plaisir à ces bandits, Parce que quand on va s'attaquer entre nous, ça, c'est ce qu'ils veulent. C'est ça leur souhait, c'est tout ce qu'ils veulent. Mais, si vous ne voulez pas garder cette impétise, vous allez venir ici. Moi, je vous ai dit, go, arrivez à un moment donné, quand ça déborde là. Là, on va essayer de vous mettre... Tout le monde a dit la vérité ici. Même les tiganes qui étaient opposés au président Fakonde. Même ceux qui étaient opposés, ils ont dit. Mais si vous les ignorants là, qui venez ici là, vous mettez des commentaires bidons. Continuez. Si vous ne voulez plus dormir là, ou bien vous voulez laisser Facebook complètement. Moi je ne suis pas sur TikTok. C'est Facebook. Si vous voulez oublier Facebook, alors venez. Vous voyez un bandit qui est là aujourd'hui. Un narco qui est là aujourd'hui. Le pays ne fait que régresser. C'est le, pré, le Président Fakonde. Vous avez oublié la fermeture des frontières. Quels sont ceux qui étaient Qui était le ministre de la Défense Docteur Diane, il est où aujourd'hui En prison. Qui était le chef d'état-major des forces armées Qui était le directeur des cabinets Qui était le commandant des forces spéciales De Samoria ainsi de suite pas ce n'est pas ces gens-là qui dirigent aujourd'hui. Quels sont ceux qui prennent la décision de dire au président que le pays est menacé Il faut fermer la, les frontières. Ce n'est pas eux qui dirigent aujourd'hui. À chaque fois, il y avait des manifestations. Le gouvernement du président ils avaient mis des caméras partout. Mais quand il y avait des morts d'hommes, à qui profitait Ce n'est pas ceux qui font le coup d'État non, comme si vous n'avez pas compris la leçon là. Toujours c'est le Président fakonde votre malheur là. Continuez. Parce que le Président fakonde lui tendait la main à Ella Seloudalé. Au Sidiya, au dialogue. Donnez un budget de fonctionnement à Seloudalé. Vous n'avez pas compris cela. Mais ceux qui cherchaient toujours à rendre le pouvoir du Président fakonde le diaboliser. Ok, comparez l'État maintenant. Oui, Mamadi Doumouya, il a respecté Elay Seloudalé. Mamadi Doumouya a respecté le FNDC. Il a respecté le FNDCF, n'est-ce pas? Continuez vos bêtises. Continuez, hein? ne changez pas. Ne combattez pas Mamadou Doumbouya. Hein? Restez là à raconter des salades. Président Fakonde. Même quand il y avait décès dans l'opposition, le président Fakonde se déplaçait. Ces bandits-là faisaient tout ici pour rendre le pouvoir là, impopulaire. C'est le 5 septembre qu'ils ont réussi à faire le coup d'État. Depuis longtemps, ils étaient dans ça. Ils étaient avec le président Fakonde, ils ne l'ont jamais aimé. S'il y avait des morts, c'était eux qui cherchaient à tuer pour que le peuple se lève. Mais le peuple n'est jamais sorti. Ce sont eux qui se sont levés parce que l'affaire de drogue, ils allaient tous tomber, ils ont fait le coup d'État. Mais on vous parle chaque fois, vous ne comprenez pas. Au lieu de réfléchir, d'analyser la situation du pays, qu'est-ce qui a poussé le bandit à faire le coup d'État Si c'était pour la démocratie, vous serez là aujourd'hui en train de parler de ça. Vous serez là aujourd'hui si c'était pour la démocratie. Celle et la soldat, serait hors du pays aujourd'hui. Si c'était pour la paix, le dialogue. Et la solidarité serait hors du pays aujourd'hui. Si les serait hors du pays aujourd'hui. Fondiquement, serait en prison aujourd'hui. Si les bandits, leur coup d'État, c'était pour la démocratie. Bandit ne me poussez pas à mal parler. Hein. Ne vous ressaisissez pas. Hein. Continuez encore à, à, à suivre les mensonges d'hier. Ceux qui étaient là, diabolisés. Où sont les guirassis aujourd'hui Ceux ci la parlent aujourd'hui. La vérité était devant vous. Mais on était là à diaboliser le président Fakonde. Le rendez criminel de tout. Ah, Vous avez votre criminel maintenant. Quand l'acte sort, vous voyez ce qui se passe. Et vous voyez comment est la justice on disait tout, non, le président Fakonde, c'était rentré, c'est sorti. Mais vous voyez aujourd'hui, au lieu de faire la part des choses, qu'est-ce qu'il faut Au lieu de s'unir, au lieu de dire, comme le bandit même le disait, de ne pas répéter les erreurs du passé, non. C'est pour venir dire, ouais, c'est bien fait, Alors, Fakonde, il nous a fait ça. On dirait que ce n'est pas ces gens-là qui étaient autour du président Fakonde, les décisions militaires. Vous ne comprenez, jusqu'à présent, vous ne réfléchissez pas. Ou bien vous pensez que moi, Damaro, je ne pouvais pas venir ici m'attaquer à l'UFDG, attaquer aux gens le 5 septembre. Mais je vous ai dit quoi? Moi je savais que le coup d'État, c'était l'affaire de drogue. Les Mamadi Doumbouya, ils étaient tous cités. Mamadi Kaba avait cité le nom de Doumbouya, il avait cité le nom de Idiame Vous ne parlez pas de ça. Et jusqu'à présent, vous n'êtes même pas, vous ne réfléchissez même pas qu'est-ce qui a poussé Mamadou Doumbouya à se rébeller contre El Ayselou Vous ne cherchez même pas à comprendre. Je vous ai dit, trois mois après le coup d'état, j'étais déjà au courant de tout ça. Les Nafugi, qui sont derrière Doumbouya, ce sont eux qui sont partis voir Mamadou Doumbouya, le groupe de Girassi, pour dire qu'ils ont vu El Ayselou quitter le domicile de Aliya. Voici où tout a basculé pour Seludale. Dire que Selou Seludale est en train d'encourager de, de, Alia à faire un coup d'état. D'après eux, que Selou aurait dit que le pouvoir est malinqué, il ne va pas donner à quelqu'un d'autre. Que c'est lui l'homme fort. Voici pourquoi il s'est fâché pour faire sortir Selou Seludale. Au lieu de chercher à comprendre les choses, vous êtes assis. Sinon, la est sorti ici. Il a fait des tournées. Rentrer en Guinée. Aller à l'investiture de Mamadi Dumbuya. Là, il n'y avait rien. Mais tout d'un coup, il s'est rebellé contre El Soudan. Vous ne vous êtes pas posé la question C'est Qu'est-ce qui a mené ça Qu'est-ce qui a fait que Alia... Vous ne vous êtes pas posé la question Mais je vous avais dit... Si moi, je parlais de ça il y a trois mois. Venir attaquer Elas Soudan. Venir attaquer voilà dire certaines choses. L'union des partis politiques, là, parce qu'ils ont tous compris aujourd'hui, Mamadi Doumbouya est un bandit, il n'est pas prêt à partir. Vous pensez que moi je suis comme vos blogueurs là Parce que moi je suis comme vos, vos, vos communicants Moi c'est l'intérêt dont je vois. Général, que Seloudal, là vient demain au pouvoir, moi je m'en fous de ça. Et je dirais même c'est 10 000 fois mieux, 10 000 fois mieux que Doumbouya. Au moins c'est un civil. La communauté internationale, la Banque mondiale, les institutions financières, ils, nous, ils, ils, ils, ils pourront venir en Guinée investir par rapport à ces bandits qui sont là, ces narcos qui sont là. Mais vous vous. Non, non, non, non, non. Même pas le président Fakonde. Quand on dit RPG, il y a d'autres qui sont animés de haine. Continuez avec vos haines. Ne changez pas, hein. Ne faites pas de sacrifice pour la Guinée. Continuez. Parce que vous ne voulez pas changer. Beaucoup ont compris, beaucoup ont compris la leçon. Mais il y a d'autres, toujours la haine. Là. Gardez toujours, tant que vous êtes animé de haine, vous ne verrez jamais le bonheur pour vous-même. Mais comparez les temps, je vous ai dit. Essayez de comparer les temps. Parce que Mamadi est là, Mamadi est là pour son intérêt je... Ils ont cité 10 points, en 24 mois. Les 10 points là. C'est ce que tu vas dire, oui, so, Ousmane, que oui, de 2010-2020, 250 jeunes. Oui, je t'ai dit, il y avait des caméras partout. Je vous ai dit, je vous ai mis en défi de me montrer une vidéo où un militaire est en train de tirer. Autant de Doumbouya, vous avez vu, des gendarmes tirés. Moi, je vous ai mis en défi. Montrez-moi une vidéo où la police, la gendarmerie, autant du président Alpha Condé, était impliqué. Le général Bafoué était sur le terrain avec des journalistes. On n'a jamais vu des images où la police, l'armée est impliquée. Autant de Doumbouya, vous avez vu. Des gendarmes qui tirent à bas réelles. Vous avez vu ça, des images. C'est pourquoi je vous disais autant du président Fakonde. Cela c'est pas maintenant. Le coup d'État, on ne décide pas un jour. Il y a longtemps, ils étaient sur ça. À chaque fois, il y avait des manifestations, qu'il y ait des morts d'hommes pour que les gens détestent le pouvoir. Leur plan initial, c'était quoi? Qu'il y ait des soulèvements populaires. Fermeture des frontières, c'est eux qui poussaient le président Fakonde à fermer du côté d'où. Vers le Sénégal, c'est le Fouta. Qu'on veut ou pas, c'est la base. C'est le fief de l'UFDG, comme la Haute-Guinée pour le RPG. Pour révolter les gens contre le pouvoir d'Alpha Condé. Mais il n'y a jamais eu de soulèvement populaire. Mais l'affaire de drogue qui allait les prendre tous, et c'est à partir de là qu'ils ont agi. Malgré vos appels avant-avant, ce n'est pas l'affaire de drogue là. Avant que le président ne voyage, Moussa Moïse bar café, il ne parlait pas, les têtes vont tomber. Est-ce que les têtes sont tombées Quand je vous dis souvent, réfléchissez, travaillez la tête au lieu d'être animé que de haine. Parce que la haine, je vous ai dit, c'est ça, ça c'est ce qui a été l'histoire de Feu Ahmed Touré. Parce que les gens n'aiment pas dire, les gens sont tellement émotionnels. Non, on n'aime pas les peules, on n'aime pas tel. C'est ça le problème. Même demain, d'autres vont dire Mamadi n'aime pas. Mais il y a les Ousmane Gawal qui sont là-bas. Il y a combien de peuls qui sont avec Mamadi C'était ça le débat. On ne disait pas les victimes de l'UFDG, mais non, les peuls. C'était ça. C'est-à-dire pour s'aimer plus de haine. Est-ce que c'est le pouvoir qui disait, c'est les peuls qu'on tuait Car c'est des gens même qui se disaient, qui se victimisaient, qui par qui parlaient de l'injustice, qui parlaient de peuls. Comment pour des histoires politiques, on parle d'une ethnie? Et même dans le même gouvernement, il y a des peuls. Je vous ai dit, mon problème, c'était là-bas. Ce qui a amené la haine, là. C'est ceux, au lieu de parler des de, de, de victimes de l'UFDG, se sont mis à parler, oui, c'est les peuls, ils n'aiment pas les peuls. Nanani, nanana. Parce que vous n'aimez pas la vérité. Vous n'aimez pas la vérité. C'est pourquoi, jusqu'à présent, on a de sérieux problèmes. Dans cette victimisation. Moi, je, moi, je n'aurais pas de problème que... Des gens disent les victimes de l'UFDG. Là, je n'ai pas de problème. C'est un parti politique. Il y a les Kalamodou Yansane, il y a les faux de Oussou. Il y a plusieurs personnes. Il y a des forestiers, des Malinqués comme des soussous dans l'UFDG. Mais quand ils ont des victimes, qu'on nous dise des victimes de l'UFDG. Ils n'ont pas. Ce n'était pas un conflit communautaire entre le pouvoir, un pouvoir Malinqué et contre un pouvoir Peul. Non. C'était un pouvoir en place, un PG Arc-en-Ciel. L'UFDG en a été opposé. Donc, quand il y a des victimes, comment des responsables peuvent venir s'asseoir pour dire Ah, c'est toujours les peuls. ah, ils sont contre les peuls. » Mais si ce n'est pas pour mettre la haine, même le peuple qui n'a rien à voir avec la politique, il va se sentir frustré. Il va dire qu'on est contre nous, le peuple qui est hors de la Guinée, il va dire on est contre ma communauté. Mais si c'était les victimes de l'UFDG, si le combat était sur ça. Peut-être que cette division qui est là n'allait pas arriver. n'est pas le pouvoir qui a divisé. C'est ceux qui ont utilisé le terme ethnique, c'est-à-dire et, et, et, peuple. C'est eux qui ont divisé parce que c'est eux qui ont mis la haine. La haine est où C'est la communauté. Vous avez victimisé. Et pourtant c'était un combat politique. Mais quand même changer, changer. Et c'est pourquoi Doumbouya. Vous avez vu Doumbouya Il n'est pas bête. Hein? C'est ça, c'est pourquoi il a mis Bachir. C'est pourquoi il a mis Bachir à la tête de la sécurité. Là, quand il y a des victimes, vous n'allez pas dire que les, les malinqués sont contre. Il fait sortir la police. Vous pensez qu'il est bête Il n'est pas bête. C'est pourquoi il a mis. Et vous voyez chaque fois qu'il y a des manifestations là. Ils appellent à l'armée, toute l'armée, de rentrer dans les camps. C'est pour vous dire une chose. Au temps du président Fakonde, c'était les mêmes. Les idemines et autres, là. Tout le chaos, là, c'était eux. Ils ont compris. Vous avez vu, maintenant, chaque fois qu'il y a une manifestation, on appelle l'armée. On dit, toute la, tous les militaires, de, de rentrer dans les camps militaires. Parce qu'on ne dira pas, non, les militaires étaient au Donc, c'est un peu cela, hein. Essayez de comprendre les choses. Quand on fait tout cet effort-là, on s'assoit ici. Voilà, on laisse le boulot, on s'assoit ici. Personne ne nous paye. Personne. Je vous dis bien, personne ne nous paye ici. Moi, je n'ai pas de compte YouTube. Voilà. Mais ma, ma Guinée d'abord n'est pas monétisée. Donc, avant, vous allez dire, oh non, il fait des vidéos. pour non, non, Moi, je ne suis plus à présenter. Voilà. Celui qui cherche à se faire voir ou bien des vues. Non. Ce n'est pas le général 5 étoiles. Donc, essayez de changer un peu, les gars. La haine, la gardez à un moment donné analyser la, la situation du pays donc c'est ce que j'avais à dire merci à tout le monde donc euh, le combat continue bas ceux qui ne veulent pas comprendre ça c'est votre affaire Maman Doubari pensez comme vous voulez parce que vous ne voulez pas changer. Pensez comme vous voulez. Si c'est ce qui vous arrange là. Faites tout ce que vous voulez. Moi je m'en fous. Ce que Dieu a décidé c'est ce qui va se faire. Ce n'est pas ce que vous vous êtes en train de dire là. Juste pour s'aimer des messages de haine. Pensez comme vous voulez. Les conscients là. Eux ils vont s'associer. Ils vont pour le bien du pays. Pensez que c'est vos conneries là. Qui va changer la donne. Ici j'ai bloqué des gens quand ils venaient attaquer elle a cellule d'aller ici. Je me suis déplacé ici, allé à D'ici. Vous savez, ça fait combien de temps? Combien de conduites pour aller? Cinq heures de conduite aller-retour. Deux heures et demie pour aller à D'ici, deux heures pour venir. Vous pensez que c'est pour, pour des biens où je suis parti? Mais tout ça pour le bien du pays. Et la cellule est venue ici. Je me suis déplacé, je suis allé. J'ai reçu des insultes ici, du côté des gens du de RPG. Mais je les ai raisonnés. Et ils ont compris. Et si vous, on est, les gens n'essayent pas de vous raisonner ainsi. Quand on est leader, là, on s'impose. Voilà. C'est ça la différence entre certains partis politiques. Quand on est responsable politique, on s'impose. On n'écoute pas les gauches droites. C'est vous qui raisonnez les gens. C'est ce qui fait la différence entre les leaders. Mais un leader qui est émotionnel. Qui doit prendre en compte... Les propos de tout le monde eh, eh, Voilà, il y a ça, il y a ça Non, un leader, il faut être à mesure De maîtriser La masse qui est de, derrière toi Mais tu ne vas pas venir à cause d'un propos ou deux propos Et tu te laisses emporter, non Donc, euh, merci à tout le monde Merci à Sadio S Sadio Bobo Balde Merci à vous, merci à euh, Mohamed Sherif, il ne faut même pas répondre à ces gens-là, mon frère Voilà Sayon Taramake, merci à vous Ibrahim Fanta Diallo, merci à vous Merci à Kondé Adama Parce que on fait tout ça là pour que ce pays aille de l'avant Mais il y a des gens qui ne comprennent pas Alpha Ouma Balbe, merci mon frère Ayouba Kuruma, merci à vous c'est Maba, merci. Si vous pensez que c'est un groupe qui pourra faire partie, Mamadi, vous voyez à chaque fois quand on parle de l'union, UFDG, UFR, hein, RPG, c'est là qu'ils tremblent. Ils le savent, que tu le veuilles ou pas. Le poids de El Aserudale, c'est connu de tous. Le RPG, SIDIA, c'est connu. Mais à chaque fois que ces trois-là décident de faire quelque chose, ces bandits-là essayent de diviser on se sert des faibles d'esprit. Ahmed Keita, que je ne me fatigue pas, c'est ton père qui paye ma, ma maison. C'est ton père qui... Ou c'est toi qui viens ici me donner de l'énergie. Les bandits là ne se fatiguent pas. Les bêtises qu'ils sont en train de faire aujourd'hui là. Le funérail de la première dame. Ces bandits là. Tu n'as pas été les dire d'arrêter. Allez, nafi groupou ibara yelako alte ils sont animés seulement l'esprit communautaire hein maman dit on a pouvoir les ni motoro ni bi aman kaletroni kolan kaletroni à la fille l'ombaliao de bala donc euh, merci à vous abaka balde merci à tout le monde voilà je vais vous laisser ce solange Dine Djakite, merci à vous. Kouria, la naturelle condé, merci. À la de demain, nous tous qu'on veut, le départ de ces bandits, de ces narcos qui sont là aujourd'hui, en train de détruire la Guinée, en train de faire de n'importe quoi, il faut que ces bandits la dégagent. Bangoura Kali, Baga, pourquoi tu ne me réponds pas Moi, je n'ai pas vu de message, il y avait presque 1000 personnes ici, donc je ne sais pas. Ces deux pages qui sont synchronisées, je ne peux pas voir tous les messages. Voilà. Donc, euh, col le son. Bon, regarde, tu as plus de combien de personnes ici Tu dis le son, si c'est pas pour m'embrouiller, coule le son. Le son est bon. Ton téléphone, il faut sortir. Le son est bon, mon frère Bangura. Heureusement que j'ai fini. Le son, tout va bien. Le son. Ton téléphone, ils ont mis un système pour brouiller quand nous sommes en direct et quand tu rentres. Que le son est parti, tu sors du direct, tu essayes de rentrer encore dans le direct, c'est comme ça. Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec le général. Sinon, tout ces, toutes ces personnes ici dans le direct allaient se plaindre pour dire le son, le son. Ou si tu es venu juste pour pagailler, voilà, laisse tomber. Curtis Kamayen, merci à vous. Lucene Kagame, Paul Guinée, merci à vous. Suleiman Sherif, merci à vous. Mohamed Soumaoro, bon regarde le maudit là moi je suis à la maison là et quand l'alu danga danga danga detau n'est pas l'alu Jabila alu sous l'ambalio sou est ma mère sous maureau gallo Kali et quand le danga avec la mou encore n'est d'engater neko de n'est Philadelphianole Ibrahimoumaninenga alu danga démenoni menoko amara supporter là nous de déboulerons ni depuis une à vidéo que là ne à la là mais quand l'alu danga dengadengabe avec la mouille alu le au mal joli soniter téléphone moi, mon téléphone, Timo Balé, me 200 200 et quelques. Ce que je paye. Voilà. Quelqu'un qui ne travaille pas là. Hein? Attends la téléphone. Attends, là, la téléphone sera là. Attends, je vais te montrer. Dosara Léo et Frafina. Moi, ce n'est pas, pas autre chose. C'est factueux. Et chaque jour, je fais mes directs ici. Personne. Moi, c'est Personne. Et là, on est le téléphone là, car l'office de l'homme balilo et va yener galé tu vois et va 218 dollars ne le sera à chaque fin du mois mon téléphone ça c'est le salaire de quelqu'un en Guinée c'est 218 que moi je paye c'est pas compagnie assou assinta bonta assurance finbala alubisi la mon mona ka là. assurance médicale à tibou éneci manamana kanfola parce que ma peau ay miriala ko ay bec né damaro kanela ji nalaka ba kelamone obe ba à donné si je veux me comporter d'une manière me warimi sur facebook ko ateba vous voyez mes vidéos partout si moi c'est à cause d'argent je peux aujourd'hui interdire tout le monde à prendre mes images youtube ka fenaka ni fengo le coso alu danga deou keneci manamana kanfola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 ah, mana, mana, moko, avise, kanera besi.